Je me lève tôt tous les jours. Je me réveille vers six heures du matin. Cameron se lave le visage. Ensuite, il se regarde dans le miroir et se sourit. Karine s'habille et puis elle se brosse les cheveux. Guillaume se dépêche parce qu'il a cours ce matin. Camini se brosse les dents avant de partir. Isabelle s'entraîne au gymnase dans l'après-midi.